Quand j'étais petit, je regardais beaucoup des films noirs avec mon père, donc euh, bon, les, les, les films de l'époque, euh, années 50, ah, en général en fait, les films en noir et blanc, euh, j'ai une, une, vraiment une particulière… Euh, euh, ouais, j'ai un amour euh, pour, pour ce genre de film, pour ce genre d'esthétisme de, aussi, la photo, c'était un peu surréel, c'était un peu… Ouais, c est, c est... Même les comédies, en fait, euh, ou les comédies musicales aussi. Je, je suis très nostalgique, en fait, je pense que ça vient de là. Euh, J'adore le polar, le roman aussi, dans le Et euh, donc, euh, j'ai longtemps réfléchi à, à faire quelque chose euh, qui soit un peu plus glamour que les aigles de Rome, <rire> où je dessine quand même pas mal de, de soldats, des légionnaires, des barbares. Donc euh, voilà, je cherchais quelque chose et comme j'adore aussi le, le, les, années, les années 50 euh, par, par le côté rétro et vintage, l'esthétisme de l'époque, les, euh, la, la mode, les, les, les, les voitures, euh, les, les hommes qui portaient beaucoup, bah, sur, surtout des, des costumes-cravates, euh, des chapeaux, euh, les femmes euh, dans des belles robes dont évidemment ça, c'est un peu exagéré maintenant. C'était pas que, que la belle euh, époque, mais euh, ouais, je, je trouve qu'il y avait une sorte de, de harmonie. Euh, C'était beaucoup plus... Euh, euh, ouais, il y a une atmosphère qu'on ne retrouve plus maintenant. Euh, euh, donc, je cherchais le, le, le bon projet pour ça. Et donc, euh, oui, Noir Burlesque est venu d'un amour. Euh, et d'une envie de raconter euh, quelque chose dans le passé et et qui rappelle un peu les films de l'époque aussi. J'utilise un peu de la doc mais pas tant que ça. Je l'utilise beaucoup pour les voitures, forcément parce que quand on doit dessiner, je sais pas, une Ford, une Chevrolet, euh, enfin, il faut un, une Cadillac, euh, faut que ça soit un, quand même un peu juste euh, parce qu'il y a des il y a des amateurs, il y a des, des vraiment des connaisseurs de ce genre de voitures et il faut faire un peu gaffe mais bon ça reste ouais, j'exagère pas avec ça quoi. je ne suis pas perfectionniste et euh, j'évoque beaucoup de choses aussi, euh, surtout les arrière-plans ou les, les, les scénographies, la les bâtiments. Euh, euh, donc la technique que j'ai choisie me permet de faire ça. Je ne dois pas être super précis, je ne dois pas dessiner toutes tous les fenêtres d'un building. Je peux évoquer certaines choses, ça ne doit pas être super précis. Ce n'est pas du lago-winch. Euh, euh, et même dans, au cinéma, quand tu, quand tu regardes les plans, euh, la photo, euh, souvent ce qui est en avant-plan est, est très net euh, et, et l'arrière-plan est dans le flou. Euh, ça me convient, donc j'essaye je, je, un petit peu de d'imiter ça quoi. donc euh, mais c'est vrai que oui les voitures faut faire gaffe euh, là j'ai dessiné euh, ouais, j'ai dessiné Times Square quelques, dans, dans plusieurs plans de, de, de l'histoire euh, et là euh, j'ai utilisé des, des photos mais je les ai adaptées un peu euh, j'ai enlevé des choses qui me gênaient et puis mais je et, et, et ajusté des choses donc euh, j'essaye de pas euh, de ne pas décalquer des photos. Euh, enfin, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais en général, j'essaie de retranscrire et de, de, de re, redessiner des choses et de les adapter. Et euh, au niveau de l'architecture, la, euh, bah, j'invente quand même. Mais j'utilise des photos, je fais des compositions, c'est des, des, des, des sources, c'est des références, mais sans. La ville, en fait, bon, là, là j'ai choisi New York en partie, mais les... ce n'est pas important, ce n'est pas euh, essentiel, euh, euh, ce n'est pas nécessaire que ça soit vraiment une... Ça pourrait être euh, Chicago aussi, euh, ou euh, Boston, ou peu importe, en fait. Euh, C'est une grande ville, et, et le nightclub, euh, où une partie de l'histoire se passe. Euh, et à bord de la ville ou à quelques kilomètres, la ville, on voit la skyline de la ville. Et c'est à bord de l'eau, euh, voilà quoi. Donc j'ai euh, un peu vérifié si c'était possible au niveau de la géographie de situer euh, tout ça, mais ouais, enfin j'ai pris quelques libertés, mais l'essentiel c'est qu'on y croit en fait. C'est pas, c'est tout quoi. C'est beaucoup beaucoup évoqué en fait, Créer une certaine atmosphère. Il euh, même n'y même, a, a pas vraiment de date, hein. c'est les années 50, donc ça peut, être, ça peut être 48 ou 51, 52, donc c'est dans ces, dans, à cette époque-là, quoi. Je n'ai pas, euh, pas spécifique, ce n'est pas important pour l'histoire, en fait. C'est après-guerre, ça c'est important, euh, quelques années après la guerre, euh, la Deuxième Guerre mondiale, donc euh, voilà, quoi. Au départ, je voulais faire ça vraiment à l'ancienne, en noir blanc, mais carrément avec, ancré à l'ancienne, comme les, les vieux maîtres euh, qui travaillaient dans les années 40-50, qui faisaient du strip, euh, enfin, pas striptease hein. <rire> des, des comics strips euh, euh, comme Milton Caniff euh, ou Alex Todd, donc euh, du pur noir blanc. Et puis je me suis dit, bon, après, on va, on va me dire, ouais, mais quand est-ce que sort la, la version couleur euh, et même pour évoquer, euh, ouais, pour, pour retranscrire un petit peu le, ce, cette imagerie du, du film noir qui, qui, qui joue aussi avec les ombres et, et le, le, voilà, la brume et tout ça, je, je trouvais que c'était peut-être un peu trop dur euh, d'avoir des, des, des noirs très contrastés. Euh, donc euh, j'ai opté pour, pour une technique, oui avec des noirs, mais aussi en la vie. Euh, j'utilise des encres noirs que je, que je casse un petit peu avec que je mélange avec du sépia pour avoir un noir ou des gris qui sont un peu plus chauds euh, et je me rappelais que euh, ouais, quand j'avais vu la, la liste de Schindler le film qui avait cette scène la fameuse scène où la petite fille euh, se promène euh, avec son petit ce manteau rouge euh, parmi les soldats euh, germains Allez, euh, ou allemand. Euh, Qu'est-ce que je dis, jamais. Je confonds parce que je suis encore dans les dans les exodromes là. <rire> je mélange, tout. Euh, parmi les, les Allemands et, et c'était très touchant cette scène de, de voir ça et puis j'ai vu des photos euh, qui des photos noir blanc avec une petite touche de couleur rouge qui qui était utilisé de manière, oui, esthétique pour faire ressortir un élément. Euh, bon, il y a Frank Miller aussi qui l'a fait dans Sin City, mais c'est quand même différent de ce que j'ai fait. Euh, il y a quelques auteurs qui ont déjà fait ça, donc je trouvais que ça collait bien aussi à, à mon histoire. Et puis c'était bien pour la, la couleur de, de la fille, de, des cheveux de la fille, parce que ça déjà, ça lui donnait plus d'importance dans l'histoire, donc elle était très présente et très... Visible comme ça, et pour des petits objets ou des, des voitures. Euh, c'est un, voilà, un choix graphique. Puis la couleur rouge, oui, c'est un peu le. Ça représente un peu. Oui, c'est la couleur de la passion, de la violence, euh, oui, le sang, l'amour, le feu, enfin voilà quoi, c'est un peu. Il n'y a pas une autre couleur à mon avis qui pourrait euh, amener tout ça, tout, euh, tout, euh, tout, euh, ce, tout, tout ce, ce symbolisme. Quoi. Voilà. Et puis c'est moins ennuyeux quand on, on travaille sur la planche, donc ça voilà, c'est aussi pour un plaisir personnel. Quoi.